Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va voir un nail art vraiment pour débutantes, très très facile à réaliser. Donc si vous avez peu de matériel mais que vous avez envie quand même d'avoir un nail art soigné, eh bien cette, ce nail art est fait pour vous, cette vidéo est faite pour vous. Donc vous pouvez bien sûr utiliser les produits en utilisant les mêmes couleurs ou bien sûr changer les couleurs si vous préférez d'autres tonalités. Moi j'aime beaucoup les tons pastels en ce moment euh, et puis beaucoup le baby boomer comme vous pouvez le voir. Donc euh, voilà euh, je vous ai fait pas mal de vidéos pour les prochains temps sur les nail art assez simples. Donc dans ces vidéos là je vous les détaille un peu plus que dans la compilation que je vous ai faite. Donc n'hésitez pas à partager les vidéos si vous aimez et dites moi en commentaire justement si vous voulez plus de vidéos de ce j'essaye de les faire moins longues <rire> je vous dis à tout de suite donc pour les explications nous commençons donc par utiliser euh, toujours la même base c'est à dire euh, le vernis light nude ou pastel pink ensuite donc bien sûr on le catalyse et on applique une seconde couche ensuite j'utilise euh, donc de, du petit scotch donc pour euh, donc pour bien délimiter ma french et avant de catalyser, donc je l'enlève. J'utilise euh, mon pinceau pour bien l'appliquer. Je l'enlève et ensuite, bien sûr, je catalyse. Ensuite, je vais passer le Freedom Matte pour pouvoir matifier la surface. Puisque je trouve que c'est très élégant. Et ensuite, je vais appliquer simplement mes petits strass Swarovski avec du gel de construction. Je catalyse et voilà le résultat. C'est déjà fini. Si vous aimez, n'oubliez pas donc de vous abonner à la chaîne, de me suivre également sur Instagram. Alors c'est yournails-international donc vous me retrouvez partout sous Your internationale International. Euh, donc voilà, je serais vraiment ravie de vous voir également sur mon Instagram parce que je publie plein d'autres vidéos, des photos, des petites citations. Donc voilà, ça me ferait très plaisir de vous y voir aussi. Encore une fois, un grand merci de me suivre dans les vidéos, sur cette chaîne et euh, sur Facebook. Et je vous dis à très très vite